Il trucs, hein. Old school, merci, prenez votre quittance. Voilà, puis en fait, il se passe rien. Il n'y a rien qui sort. Euh, boum, boum, voilà, c'est nouveau, vert, on recommence, quoi. Et ça, c'est la deuxième carte que quoi, voilà. Easy banking, c'est marqué, hein. Donc, vaut mieux passer par là. Et, et pas de pub, on l'a dit, hein.